tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur le Peach Crescendo, phénotype numéro 2. Ce cannabis a été euh, poussé par Root Base. Root Base est un abonné, un ami de Winman. Il est aussi un YouTuber et surtout un influenceur sur Instagram. Allez sur son Instagram à RootBase, R-O-O-T-B-A-S-E. C'est le deuxième phénotype que j'essaye de RootBase, il y a quelques vidéos, j'ai essayé le phénotype numéro 9. Euh, donc ça c'est la même variété, Peach Crescendo, phénotype numéro 2. Je vais vous montrer euh, à la caméra la cannabis de plus près et je vais vous le comparer avec un Broken Coast Quadra. On sait que Broken Coast c'est la meilleure compagnie à la SQDC pour la qualité. C'est vraiment du haut de gamme, euh, mais je peux vous dire que Base fait aussi du haut de gamme. J'ai fumé un petit peu de Phénotype numéro 2 cette semaine. Le goût est pratiquement pareil à celui du Phénotype numéro 9, mais vraiment moins goûteux. Euh, je ne savais pas à quel point le Phénotype numéro 9 était tellement bon, était vraiment exceptionnel. Celui-là aussi est très très bon. Je vais en fumer un avec vous, mais avant je vais vous montrer l'excellence, l'excellence, euh, l'excellente structure de la cocotte. Vous allez voir des petites bosses sur la cocotte, on appelle ça des foxtails. C'est formidable, la cocotte n'est pas toute arrondie, hein? ça n'a pas été trimé là, dans une machine, ça a été trimé à la main euh, par Root Base. Donc euh, je vais vous montrer ça euh, rapidement, je vais vous montrer... Quand quoi, on va montrer ça. Regardez-moi ça, là, le quadra ici. là, Vraiment une grosse cocotte. Euh, je vais vous montrer ça de plus près. C'est vraiment euh, givré. C'est euh, du gros, gros calibre ici. là. C'est de la grosse, grosse euh, compétition. Aujourd'hui, dans cette vidéo, euh, vu que je vous ai dit un petit peu que ça ressemblait vraiment beaucoup au FinCype numéro 9, euh, c'est vraiment un goût là, euh, sucré, euh, plus léger. Que le numéro 9, excusez-moi ça fait 3-4 fois je le dis euh, un petit peu gazé, un petit peu sucré et aujourd'hui dans Winman Retour à l'école oui oui oui, on va décortiquer le Peach Crescendo euh, ensemble donc euh, sans plus tarder, je vous compare le Peach Crescendo numéro 2 avec le Quadra de Broken Coast je vais enrouler un et en le fumant, on va faire un retour à l'école en décrivant le Peach Crescendo. Regardons ça de plus près. Regardez-moi la différence entre ces deux cannabis pratiquement identiques. On peut voir à gauche euh, le quadrat de Broken Coast et à droite le, crescendo, le Peach Crescendo numéro 2. Écoutez sincèrement, sincèrement, regardez-moi ça. C'est incroyable! C'est incroyable! Vraiment là! Un gros merci à Root Base! Vraiment pour ce cadeau, pour cette qualité de cannabis! Écoutez, euh, si on circule l'information, si on s'échange de l'information. On va reprendre le place numéro 1 Canada pour la qualité du cannabis. On va reprendre notre position qu'on a laissée laissé aux mains des, euh, de la Colombie-Britannique. Donc, euh, vraiment, là. Euh, non, mais sincèrement, là. À gauche, Broken Coast. À droite, Root Base. C'est incroyable. Ok, les gens fumeurs. Et puis, on fait un retour à l'école en décrivant le Peach Crescendo. Merci beaucoup, RootBase. Merci, RootBase. Donc, le phénotype numéro 2, Peach Crescendo. vraiment similaire au numéro 9. Mais comme je te dis, le numéro 9 était vraiment beaucoup plus goûteux. Je ne sais pas si ton numéro 2, la production était plus basse, s'il y avait moins de cocottes, mais je pense que le numéro 9, euh, d'après moi, il y avait une meilleure productivité, était plus gros. D'après moi, tu as eu des plus grosses cocottes. J'ai eu un meilleur goût avec le numéro 9. Une question qu'on se demande, euh, où as-tu pris tes graines de cannabis? Est-ce que c'est possible de savoir euh, quel est le fournisseur? On sait qu'il y a plusieurs banques de graines de cannabis. Euh, je pense que ceux que j'ai choisis, là, Barneys Farm et Dinafem, je pense que c'est beaucoup commercial. Euh, je suis pas sûr que ce soit là, les, les meilleures euh, banques de graines de cannabis. Donc, si c'est possible, euh, Rootbase, peut-être nous donner, nous donner cette information-là. Lesquels producteurs de graines de cannabis nous suggèrent-tu? Bon, mais là, c'est le temps. Retour à l'école avec Winman. Bienvenue en classe à Winman Retour à l'école, cours Peach Crescendo. Bienvenue à tous. J'espère que Rootbase regarde la vidéo. J'ai pris la description du Peach Crescendo F1 sur leafly.com. Donc le Peach Crescendo, on ne trouvera pas ça dans la nature euh, comme ça. C'est pas une pure variété. On a besoin de deux variétés différentes de cannabis euh, pour en arriver au Peach Crescendo. Donc il faut croiser du I-95. J'ai jamais entendu ça de ma vie, du I-95. Avec un produit là, qui est tout nouveau à la SQDC, euh, un nouveau produit par Laurentien Organique, le Mandarin Cookie. Et oui, mesdames et messieurs, quelle euh, coïncidence! Le Mandarin Cookie et le I95, ensemble, nous donnent du Peach Crescendo. Si on veut connaître un peu plus euh, le I95, mais pour ça... On a besoin de deux variétés. La première variété qu'on a besoin, c'est du... Légende OG mélangé en... Stardog. Donc, on a vraiment besoin là, du Légende OG mélangé en Stardog. Et... Et aussi... Wow! on a besoin du triangle couche donc vraiment là euh, assez complexe assez complexe triangle couche avec légende og star dog ça avec ça nous donne du i95 et le mandarin cookie ici mandarin cookie c'est fait aussi avec euh, deux produits le premier produit, c'est du mandarin Sunset. Et le deuxième produit, tout va bien, tout va bien, on est en plein contrôle. Beaucoup de travail hein, ici à Winman pour faire ce genre de tableau. On a besoin du Forum Cut Cookies. Donc, Forum Cut Cookies avec du mandarin Sunset nous donne du Mandarin Cookies. Triangle couche avec du Legend OG Stardog, sans ensemble nous donne du I-95. Et si on va encore plus loin, le Forum Code Cookies, c'est quoi? mais c'est tout simplement un phénotype de Girl Scout Cookies. Donc, il y avait un Girl Scout Cookie qui ont bien aimé et puis ils l'ont appelé le Forum Cut Cookies. Le mandarin Sunset, c'est fait avec euh, deux produits. Le, le Irijuana, je le prononce sûrement mal, avec du orange skunk. Intéressant. Donc j'espère qu'on voit très bien. Wow, ça va tout bien. On va essayer de bouger ça comme ça. On va essayer de remonter ça un peu. On a tout, tout, tout le contrôle. Tout est en contrôle ici. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On va aller un petit peu plus loin. Ça a l'air. Ça a l'air. Tout est en contrôle. Donc ici, le triangle couche. mais ça ici, c'est un euh, couche qui a été produit en Floride. C'est la seule information que j'ai trouvée. Et de l'autre côté, euh, le Legend OG avec le Star Dog. C'est fait avec du Tress Dog. Et un produit que j'aime beaucoup, le Ken Dog, numéro 4. J'ai dit que je l'aimais beaucoup, le numéro 4, mais c'est vraiment le Ken Dog, en général, que j'aime bien. Donc, euh, c'était euh, Winman retour à l'école. Donc, si on regarde là, de plus près, le Peach Crescendo, c'est fait avec du I-95 et du Mandarin Cookie. Le U95, c'est fait avec du Legend Ouji, Stardog avec du triangle couche. Mandarin Cookie, avec du Mandarin Sunset et Forum Cut Cookies. Donc, vous voyez un peu là, ce qu'il y en a. Donc, euh, étudiez vos produits du cre Peach Crescendo. Soyez prêts pour l'examen la semaine prochaine. Merci à Rootbase. Merci vraiment à Rootbase. On remercie Rootbase dans la vidéo, dans les commentaires. On donne un pouce. Allez sur Instagram. là J'ai mis euh, une belle photo du Peach Crescendo. Phénotype numéro 2. Et pour l'instant, le phénotype numéro 9 est en avance. Car bien sûr, là on va... Euh, savoir là, euh, un peu plus tard, quel a été mon phénotype préféré. Rootbase m'a envoyé 5, 6, euh, même 7 phénotypes différents, euh, dont deux variétés, je crois. Donc, euh, je vous adore. Et on écrit dans les commentaires... On écrit quoi dans les commentaires aujourd'hui? On va écrire... Numéro 9 avant numéro 2. Bye bye, à la prochaine.